Bonsoir, bonsoir. Bonjour, rentre au Cameroun. Et c'est que quand vous faites deux jours, vous ne m'entendez pas. Vous commencez à vous faire un message sur WhatsApp. Que wow, tu es où? Que wow. Quand elle ne t'entend pas, elle veut mourir. Si vous ne me voyez pas pendant deux jours, allez regarder mes autres vidéos. Voilà. Ce soir, qu'est-ce que je veux Je veux partager avec vous. Donc, premièrement, je suis rentrée à Douala. Ok Je suis à Douala. Bonsoir, la reine Fatou. Vous aussi, vous me manquez déjà. Moi, ouais, je dois rentrer vite, vite, vite. donc ce que je veux partager avec vous ça va un peu secouer vos esprits mais je voudrais mettre une petite touche personnelle beaucoup d'entre vous vous avez essayé déjà sept fois Amel, Dominique, quand il paye mon ticket pour partir, tu m'as payé le ticket. Ne me tentez pas. Tu as payé mon ticket. Où sont les provisions? Laissez-moi j'enseigne. Donc je disais ceci, il y a des choses que vous avez essayées cette fois. Tu as fait, tu as fait, tu as fait ça échoué, tu as fait ça échoué, tu as fait ça échoué. Tu t'es quatre fois. Là, tu rencontres encore un homme. Il te dit qu'il t'aime. ça pourquoi fait ses flots du comme ça là. vraiment. Il te dit qu'il t'aime. Quand tu as Antoine, j'ai une dame qui m'a dit ça l'autre jour. Euh, j'ai rencontré un côte en Abidjan. Elle venait d'accra pour me voir. Elle me dit que même pour dormir, elle dort avec mes vidéos. Et elle dit qu'elle est obsédée par mes vidéos. Donc, si c'est ça, c'est bien. Donc, vous êtes tombé sur ma page. Ce qui vous a... Ce qui a provoqué votre... qui a attiré votre attention, c'est... mon discours. Je viens vous informer que... tous ceux qui me suivent là, vous aurez des opportunités dans les jours qui viennent. Les choses vont venir à vous. Et cette fois, ce sera encore plus beau qu'avant. Tu vas vouloir faire un truc. On va te proposer la promotion en deux mois. Tu vas rencontrer un homme au bout de trois semaines. Il dit, viens, on aménage ensemble, on se marie dans un mois. Tu vas... Euh, je veux que vous compreniez que les bonnes choses venaient dans votre vie à cause de votre vibration. Maintenant, depuis que vous m'écoutez, votre vibration est en train de monter. Ce qui fait que vous allez manifester plus facilement qu'avant. Avant, ça te prenait pour acheter un terrain de 15 millions. Tu devais mettre deux ans pour économiser. Bonsoir le roi Moussa. Le roi Moussa, il sent -ce que c'est toi qui vas me recevoir quand même venir à Maro. Tu me suis tellement tous les jours. Depuis que tu me suis, tu vas acheter le terrain de 15 millions en deux mois. Ton énergie est en train de monter. Quand ça va venir, ne discute pas des choses avec quelqu'un. Il y a les gens à qui tu ne dois plus aller dire que je veux aller faire ça. Tu penses ça? Tu crois? Like, tu en penses quoi? Il ne va pas financer ton projet. Il ne sera pas là pour veiller à ce que ton projet se passe bien. Pourquoi tu lui demandes? Pourquoi? Donc quand le tout, si là, ça va commencer, il faut que tu comprennes que c'est ta vibration qui maintient ton monde. Si avant, j'étais l'agent... Euh, je ne sais même pas ce qu'il faut vous dire. Hein, tu vas acheter une maison. tourne on te dit que dans un moment pour avoir une maison de, de, de 200 mille euros il te faut moins ce 15 ans depuis que tu m'écoutes tu te vois en train de payer la maison là en six mois ma chérie même à ton banquier ne pas pas lui dit que tu peux payer la maison -ce que je, mon banquier je voudrais payer la maison là en six mois qu'est ce que tu en penses tu es bête tu es bête Tais-toi. Certains d'entre vous, surtout ceux qui m'écoutent, je sais que, donc, écoutez, hein, je vois vos messages, je vois vos dîmes. Je vois les gens qui me disent que le mois passé, j'ai payé la dîme de 1000 francs. Ce mois-ci, voilà 4000 francs. Deux semaines plus tard, elle envoie fait encore 4000. Ça veut dire que le mois, c'est 80 000. Le mois passé, elle avait 10 000. Le mois, c'est 80 000. Il se ma chérie, continue. Dans deux mois, il sera à 500 000. Dans trois mois, il sera à 2 millions. Et je veux vous informer que tout ce que vous avez échoué dans le passé, le tout, si, ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber. Tu vas monter, monter. Mm -hmm. Toi, tu vas rester au sardique. Donc il n'y a pas de problème. Tu cherches le problème. Tout va bien. Tu montes, tu montes, tu montes. Au lieu d'acheter un terrain en deux ans, en trois mois, tu achètes trois terrains. Je vous dis... trois mois, tu achètes trois terrains, toi même tu restes en salle, -là, tu dis que, on te propose le premier terrain, tu dis que non, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau, écoute, ta vibration s'est levée, tu as demandé, Si vous ne faites pas vos bénédictions vous venir, vous allez laisser partir. Quand on va te faire la proposition, ne dis même pas ça à n'importe qui. Il y a des gens qui ont besoin de six mois pour checker les propositions. Parce qu'ils veulent économiser un million. Toi, en une semaine, tu te fais deux millions. Pourquoi tu vas aller écouter la personne? Tu vas prendre six mois pour vouloir te faire économiser un million. Oh, fais attention, on n'est pas sûr. Ah non, non, non, Ça te ralentit ta propre vibration. J'ai vu un terrain, je vais l'investir sur ça. Voilà, si je prends, je me mets avec trois personnes, on construit l'hôtel. L'hôtel va coûter peut-être 300 millions de francs, c'est Mais le revenu annuel, ce sera de, de, de, de, de 150 millions de francs. Tu es sûr C'est qui comme ça Tu es sûr non, non, non, non, il faut réfléchir encore. Il faut d'abord les laisser pas te construire trois hôtels. Jusqu'à ce que tu es sûr que ça marche. Avant de voir. Voilà comment on te bloque. Il y a les choses qui sont en train de... Écoutez, si vous m'écoutez, je vous dis ceux qui sont sur ma page ici. Vous aurez souvent les propositions qui n'ont pas de sens. Quelqu'un vient te dire, voilà. J'ai ma voiture qui coûte normalement 50 millions de francs CFA. Voilà, je suis bloqué à l'aéroport. J'ai 5 autres voitures. Hein. Euh, je sais, donne-moi. 5 donne millions sur la voiture si je te donne. Tu vas? Hein? Mais c'est ma voiture de rêve. Mais c'est trop beau. Non, non, moi, non, non. Non. Tu vas prendre, tu vas aller checker avec 5, même 10 personnes. Ta vibration à orchestrer ce qui se passe devant toi, ta vibration. Supposons que tu paies la voiture, tu prends la le, le, le carte grise. tu rentres chez toi. Dimanche là, après-demain, ta belle famille vient te visiter. Ha! Il est entré dans le femme là et hey! la voiture là est volée. On a volé la voiture là. On oh, commence à te pas. Tu es sûr, tu es sûr. Il met le doute dans ta tête. Lundi, tu appelles le vendeur. Tu dis. Vraiment, euh... moi, je ne suis pas sûr du deal qu'on a fait. Ma famille m'a dit que tu m'as escroqué. Ma famille m'a dit que tu as volé la voiture. Tu dis que tu as acheté la voiture si où? Il te dit que, gars, tu es venu chez moi. Tu as vu j'ai six voitures comme l'autre là dans mon parking. Tu crois que je manque de voiture? Il manque d'argent. Il, il te parle Finalement, tu les lèves même. Il dit, OK, remets-moi ma voiture. Il prend ton arrêt de main. Toi-même, tu as gâté ton opportunité qui est venue devant toi. Dans ta chambre comme tu es aujourd'hui là, demain, tu peux rencontrer quelqu'un qui est le petit frère d'Eto. Tu peux rencontrer quelqu'un qui travaille dans la, la, la résidence d'Eto. Mais et dis, mais c'est facile, je peux te parler, je peux parler de ton projet Eto. Mais donne tes papiers, demande -moi, moi le projet là, allez. De Gif Diga Academy, mais viens, je vais, vais t'introduire. Je te présente à la femme de Macron. Tu parles de quoi Je vais là-bas la semaine prochaine, on va à Paris. et tant qu'on te dit qu'on part à Paris comme ça, là, tu m'as dit hé hey, hé hey. non, moi je ne peux pas croire ça on te dit non, paie seulement ton billet d'avion le billet d'avion, ça a peut être 700 000 paie le billet, moi c'est tout Ce si qu'elle veut m'en acquer, 700 000 elle veut m'en acquer, 700 000 toi, moi tu vas avoir la voiture que la femme est venue garer devant toi, elle ne manque pas l'argent elle te dit que je ne sais pas pourquoi mais je sens que j'ai envie de te, donner, de te faire cette faveur N'ai jamais amené quelqu'un avec moi à l'Elysée. Viens quand même ou pas. Donc voilà. Tu m'as écouté aujourd'hui quand j'ai parlé dans la vidéo comme ça là, que ne doute pas. Dès que la proposition là vient, tu dis, j'y vais. Tu prends ta carte, tac, tu donnes les 500 000, 700 000. On paye le billet, le soir là, tu as le billet dans ton... On envoie ton passeport à l'ambassade. le même jour on te met le visa. Tu ne... tu ne fais pas la demande de visa. Le même jour on te met le visa. Dimanche, après demain là, tu voilà qui est en télépartie. Quand tu es dans l'avion, jet privé. Et elle est gentille. Elle dit vraiment, je, je t'aime parce que tu es sincère, tu vois. J'aime ton énergie. Je dis, la reine Jocelyne parlait d'énergie. J'aime ton énergie. Tu sais, mon mari, c'est le milliardaire. Il est, en, il est aux États-Unis actuellement. Je n'ai rien à faire. Donc, je dis autant mieux que jamais me balader en France. Tu es comme ça dans le jet. Tu je veux faire le snap. Tu dis que je vais fumer, je vais envoyer la reine Jocelyne. Je vais fumer, je vais envoyer la reine Jocelyne. Je n'arrive pas à croire ça. Tu es comme ça qu'on amène le caviar, tu filmes. Tu dis... <rire> ouais, Seigneur. Bonsoir la reine Pierrette. Pendant que tu es en train de vivre ça, ton mental commence à te combattre. Une femme qui a tout comme ça là, elle peut être ton ami, pourquoi? Celui qui est dans la sorcellerie, elle a besoin de toi. Elle a besoin de te vendre. Mm -hmm. Elle veut te vendre. Tu commences à lui poser des questions. Pose des questions. Tu lui réponds mal. Ta vibration change. Elle devient mal à l'aise à côté de toi. Elle ne te laisse pas. Après, elle parle pas chez Macron seule finalement. Elle dit non, on est arrivé, le chauffeur, n'avait plus le temps pour venir te chercher à la, la résidence. Bon, finalement, on est quand même, on est directement parti chez elle. Tu as gâté toi-même ton business. Ta propre vibration a gâté ta chose. Combien de fois vous avez eu des, une belle opportunité un mariage qui va se passer ah, un homme riche intéressé par moi une petite fille comme moi hum. il t'appelle le lendemain je t'aime bébé Après, il t'appelle encore je t'aime bébé tu dis hm. il m'aime comme ça hum, maman ah tu pas dire à ta cousine non hey, non non non non le jardin là maman non, non, non, non, non, non, Après deux jours, tu as dit qu'il te met, non. Je connais ça, je connais ça. Elle a ses trois enfants comme ça là-bas chez eux. Trois enfants avec trois pères différents. Elle vit chez sa mère. Elle dit, je vais te montrer. Ok. Il t'a invité demain, non. Je vais pas avec toi. Tu la portes aussi, que tu, que tu, tu la mets derrière toi. Vous, voilà, vous partez elle arrive à se comporter tellement mal ça gâte l'ambiance ça énerve ton milliardaire Afin de oui je vais te contacter pas toi même tu t'es vendu tu as gâté ta chose Vous devez arriver à un stade où votre vibration ne descend plus. Tu vas tu vas, tu vas à Kribi, tu passes deux jours sur ton milliard. et tu rentres, tu dis que moi, je ne prends, prends plus le taxi, je prends plus la moto. Je suis riche. Chaque jour, tu décides que tu vas prendre un taxi, tu vas le payer 15 000 de la journée. Va à la pirette, on dit qu'il est dans la sorcellerie. Le, chaque jour, je te réveille, tu dis que si elle veut me déplacer, je paie mon taxi. 15 000. Comment dépenser 15 000 Je dois rentabiliser, je dois avoir au moins 150 000 par jour. Il y a des faux endroits là où les gens de ta famille t'amènent souvent. Tu ne pas plus, aucun endroit, aucun endroit tu ne pars plus. Tu te lèves le matin, tu concentres, tu focalises ton énergie. Tu pars, tu vas dans un beau resto, tu t'assois, tu fais certaines vidéos, tu fais ton programme de minceur pour les femmes, tu fais ton programme de cuisine, peu importe ce que tu as comme don. Tu es tellement de bonne humeur le jour-là que, avant de rentrer quelqu'un te contacte, il prend de tes services à 100 000, tu as dépensé 15 000 le matin, tu étais dans une bonne vibration, tu as eu 100 000 le soir. Et là-bas, tu rencontres deux, trois personnes, tu prends leur numéro. Le lendemain, il t'appelle. Je t'envoie mon chauffeur. T'inquiète, je t'envoie mon chauffeur. Le chauffeur vient avec la voiture. C'est la Bentley. dit, je ne sais pas qu'il la Bentley qu au Cameroun. Tu entres que sauf. Tu entres que sauf. ne demande même pas que la voiture. Non, non, entre seulement. Tu enjoy le cuir blanc. Ouais, le genre de cuir crème, c'est là, non Oui. Enjoy ton cuir crème, là, dans la voiture. Hier, tu dans une bonne vibration. L'univers t'a envoyé la voiture que tu voulais, là, aujourd'hui. Profite. Et quand tu es assis dans la voiture, là, prophétise sur la voiture, là. Dans maximum, 5 mois, je t'aurai. Avant, je faisais beaucoup d'atelier de visualisation. Ici, un truc que j'avais remarqué, c'était que le downside des visualisations, c'est que avant, je disais toujours, vois-toi dans 10 ans, dans 5 ans. Quand elle fait la visualisation maintenant, je dis, vois-toi demain, même aujourd'hui, tu es là-dedans. Tu as tout ton immeuble, c'est tout l'immeuble à toi. Ta cuisine au premier, ta buanderie au deuxième, ta chambre au troisième, la chambre de monsieur au quatrième, la chambre des enfants au cinquième, le salon au sixième. Il y a l'ascenseur. Oui. Mmh. Tout c'est ton imagination, c'est tout, c'est tout ce qui te bloque. Imagine. Ouvre ton esprit. Ah, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te voir es avoir un immeuble. Non, la reine, non, non, non. Tu ne peux pas te voir. Non, non, non, non. C'est ma tête pour toi. On vous a tellement bloqué que même dans votre imagination, vous vous bloquez. Même ton imagination est bloquée. Et l'ennemi connaît que si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire. Tu ne vois pas, tu ne peux pas arriver. C'est pour ça que la première chose qu'il va faire, il va t'empêcher de voir. Tu restes à, à côté quelqu'un. Et il y a un autre niveau spirituel où tu vois à 6h, à 12h, c'est dans ta main. Ah, J'aime le niveau là. Tu restes le matin, tu dis. J'ai envie de. Envie de. J'ai envie de. Dès que tu. Quand tu te décides de que like, I'm making my mind up. Je veux. <rire> ça je disais aujourd'hui à mon gars que lui-même qui connaît que je reste comme mon j'ai des envies changeantes. Je reste je dis que je veux la rendre au vent. Après, je lui disais que tu sais quoi, il faut qu'on ait un grand parking. Je veux pas la faire comme me bloquer sur une seule voiture pendant 4 ans. Je veux me lever lundi, je veux que ça n'est pas Mardi, je veux l'autre, je pas prendre. Mercredi, je veux l'autre, je pas prendre. Qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui t'empêche Parce que quand tu vas acheter la voiture, on te dit, madame, vous allez prendre 4 ans pour payer la voiture. Si tu dis, yeah. Pourquoi ne pas la payer cash Tu peux même deux en même temps. Tu dis au monsieur qui au, au, au livreur que je pas avec le plomb devant que tu ne pas avec, tu me suis avec l'autre. On met deux voitures dans ton garage le même jour. Deux grosses voitures. Oui. Tu restes là, tu confirmes. Tu dis. Du coup, tu vas t'empresser chaque matin de voir. Je fais la vidéo, je mets sur YouTube. Je vous ai demandé, vous allez vous abonner sur YouTube, vous ne partez pas. Depuis deux jours, comme vous ne pas fait de vidéo, j'ai mis depuis deux jours, j'ai mis deux vidéos sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube. Le nom, c'est The Gift Digger Academy. Ce matin, dans la vidéo, je disais. Bon, j'ai oublié ce qu'ils disaient dans la vidéo. Passons, j'ai oublié. Il est possible pour vous d'arriver dans un moment où vous pensez le matin. Le soir, vous voyez le produit de vous. Vous le faites déjà, mais vous faites à petite échelle. Oh, on va manger quoi le matin On va manger quoi jeudi le riz sauce tomate. Quatre temps plus tard, tu as le réseau devant toi. Tu viens de manifester ta pensée. Maintenant, je veux que tu mettes ça sur les grandes choses. Utilisez votre pouvoir. Alain K, pardon, dis-moi, je suis intéressé. Tu as compris? Je suis intéressé. Je veux le rendre vers la vie. Mm -hmm. Il me faut ça dans les semaines qui suivent, là. Bon, contacte-moi, Nine. Je crois qu'on a déjà parlé plusieurs fois, Alain. Je veux que dans la journée de demain, quand vous marchez, quand tu vois un truc qui te plaît, vois-toi avec ça. Tu vois un truc qui te plaît, vois-toi avec ça. Tu vois un homme qui te plaît, ne te vois pas avec le mari de quelqu'un vois pour toi toi dis, oh ça c'est beau oh le jardin là est beau oh là j'aime la couleur de la villa ouais je vais peindre ma villa comme ça la maison où tu vis vois toi en train d'acheter la maison là tu achètes tu payes cash elle. tu payes cash Oui. Il y a les montants qui blessaient souvent mes oreilles. Genre, j'ai acheté une voiture à 35 millions. <rire> Banalisez les montants dans vos têtes. Banalisez ça. Ce n'est qu'un chiffre. Ton mode de vie pour une autre personne, c'est le luxe. Pourquoi Je suis arrivé chez une amie, une dame là l'autre jour. Je trouvais qu'elle vit vraiment dans le luxe. Pour certaines personnes, c'est le luxe. Elle me dit, ah, « j'ai même quoi ah, like, ?»« Tu es folle ?»« Les gens prêteraient ton appartement ou bien ta voiture pour aller tourner les films, le, le, le, les, mus les musiques, le clip vidéo. Parce que pour eux, c'est le top. Mais toi, tu banalises, like... ah, ça, c'est rien, hein. <rire> c'est rien, ça. Oui, vous-même, commencez à faire ça. Oui, envoie ta team sur mon numéro MDN. Je fais dans dessous, toutes les monnaies. J'ai même le, C, le CD de, de, du Ghana, J'ai l'argent ivoirien. J'ai le dollar, j'ai l'euro, j'ai le... J'ai un quoi, -là, là. Il n'y a que le pound qui veut que demain, comme qu m'apporte ça. Mon dollar canadien, j'avais mis ça quelque part, là. Dit, il faut que tu trouve ça. C'est la reine Tchana qui m'avait donné. ça. La reine Hortense, je suis là pour vous ouvrir. Je vais ouvrir vos chakras. Je vais ouvrir votre oeil là. Tu vas rester comme ça là. Ton papa Ticone, maman Ticone, enfant Ticone, mari Ticone, tante Ticone, oncle Ticone. Ils ne peuvent plus venir. Parce que ton énergie va radier. Ce sera trop fort. Quand ils vont arriver à côté, ils vont se taire. Je dis, mais ma tante, c'est qu'elle est qu venue, c'est bavardé. quest ce qui se passe. Elle vient chez toi, elle ne parle pas qu'un kick. Yes. Ton énergie là. T'as la bombarde. Oui. Elle vient, je dois pas se coucher à 19h et 12 Tu as brûlé les enfants à la maison, ça l'a cassé, ça l'a cassé son corps. Oui. Elle lit l'heure sur le calendrier chinois. Ça finit. D'accord, j'arrive. C'est vrai, alors j'arrive. Moi, j'ai fais d'en dessous. Vous devez accepter l'argent avant que l'argent vous accepte. Voici un petit signe. Quand quelqu'un t'offre un cadeau, tu fais comment? Jusqu'à ce que c'est un cadeau, que c'est énorme. Oh non, non, non, non, tu n'aurais pas dû... Non. Thank you. Thank you client l'autre jour, je la raconte. Elle est quittée le, du pays où elle était pour venir me voir. Tu vas sûrement voir ceci. Elle arrive. Elle a fait. Elle a Elle m'a gardé des parfums. Elle m'a pas acheté un parfum. Pas deux. Pas trois. Pas quatre. Pas cinq. Elle arrive avec une écaille. C'est plein de parfums qu'elle a pris à l'aéroport. On dit quoi là? Un plastique. Et je vois que c'est pour qui? Elle me dit, je dis c'est pour moi. Elle dit oui. Vous avez qu'on m'a gâté en Côte d'Ivoire, là. J'ouvre. Maman, les parfums. Et c'est là que le Seigneur m'a juste rappelé à l'esprit que il fut une époque, si on te donnait ça, tu allais comme à dire « Maman, tu n'aurais pas dû, ouais, comment ?» yeah. Après, elle a encore payé sa consultation VIP. Elle a payé tout ce qu'il fallait qu'elle fasse avec elle. Ça dire que, ouais, oh, fais une réduction, non C'est aussi parce que votre esprit est trop pauvre, ouais, je sais pas, vraiment. J'ai fait de mon mieux pour vous guérir. On te complimente. Waouh, tu es jolie. Oh, merci. Tu n'ajoutes plus rien. Genre, tu sais, je tiens ça de ma mère, tu sais. Je n'ai même pas mis le mec père comment je peux dire que je suis jolie? Ah, J'essaye. Ah, on se débrouille, non? Ou on te dit que tu es jolie? Ah, pas comme toi. Tu es joli. Ah, hein? ma mère, ma mère est jolie. Hein? Et hey. hey, qui elle est... Monsieur Roméo, comment ça va? Ne gâtez pas vos compliments. Bonsoir, monsieur Roméo. Ne gâtez pas vos compliments. La prochaine fois qu'on te fait un compliment, tu dis merci, si tu fais pause. Tu ne dis rien. Waouh, ta robe est belle, hein? oh non, j'ai acheté ça au marché Congo, à seulement à 5 000 C'est 5 000 seulement donc comment je peux apprécier ça comme ça Ma chérie, même si j'ai acheté que je à 1 000 francs Dès que je porte, la valeur devient 200 000 Donc quand tu me dis que ce que je mets c'est beau là, c'est vrai You're right You are right You're right ça a pris de la valeur sur moi. Si rien ne touche quelque chose, les gens vont se bagarrer pour acheter. Pourquoi vous prenez toujours les caca Pierre, depuis le premier jour que tu es vue, et tu sais que tu es jolie, tu as dit. Donc, ton humilité que tu faisais avant, là, tu es avec ça. Tu as dit que je vais te, le jour où je vais te voir, je vais prendre la chicotte, je vais te foutre vos bien. <rire> tu n'aurais pas dû. <rire> non, tu aurais dû. Et même plus. Oh, merci. C'est gentil. Tu te tais. Tu laisses ça entre dans ton corps. Ce qu'on vient de te donner. Parce qu'il y a les personnes qui veulent t'honorer. Il y a des personnes qui veulent honorer ta beauté. Il y en a parmi vous qui. Souvent, les gens viennent au, au, ici, là, chez moi. Ils moments maman, tu es belle jusqu'à. Donc la personne venait seulement pour me voir. Oui, je vais seulement te voir. C'était bien seulement pour me toucher. dis oui, touchez-moi. Tu es content maintenant. Mmh, bye bye alors. Oui. Mmh. Autre jour à Abidjan, il y a une. Il euh... a une qui m'a amené. Elle m'a amené. Elle m'a pris la poule après-midi comme ça là. Elle m'a amené à la plage. On est allé loin, loin, loin. C'était tellement beau. Dès que je suis à rentrer, je suis au Cameroun. Et en fait, on partait pour visiter son chantier. Mais en rentrant, il m'a dit, voilà, je vais t'amener. Je savais pas qu'elle même la plage. On arrive seulement, on est dans un autre bateau qui nous amène mené de travers, sa ville va de l'autre côté. Il dit, ok. Elle me dit, à la fin de la journée, elle me dit, oh, c'était un honneur pour moi. Je voulais lui dire merci. Elle me dit non. C'est un honneur pour moi. J'étais honorée de passer l'après-midi avec toi. Et là, j'ai dit, wow, thank you. Bonjour, le roi Guy. Souvent, tu vas accepter. Quelqu'un va te quelqu donner un cadeau. Elle voulait me faire. Elle me dit qu'elle a oublié d'acheter les ferrero. Les ferrero. J'irai jusqu'à. Les ferrero, rocher. Il disait, on est entré à la station pour acheter. Je voulais manger des biscuits. Je vais dans la station pendant qu'elle prend le carburant. Je vais, je, vais, je vais me servir. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui payeraient ce que je veux. Donc, si j'entends, elle prenait même autour de 40 000, 50 000. Quand elle veut manger, elle payera avec plaisir. Il y a des gens ici dehors qui vous offriraient certaines choses avec plaisir. Ils mettent même le cadeau dessus. Qu'elle te donne, il est content. C'est un dragueur qui vous donnerait de l'argent. Tu le regardes, tu souris seulement, aussi le content. Tu dis, oh, merci. Il font, oh, elle a souri, oh. <rire> Bon, je vous ai fait un enseignement très light. Ok? Très, très light. Euh, autant, que je suis dans la trentaine. Je ne sais pas si ça a vraiment de l'importance. Mais mon esprit là, j'ai même 900 ans. Hein. J'ai même 950 ans. J'aime pas, seulement... pas seulement la trentaine. Mon esprit, c'est trop vieux. Mon esprit est trop vieux. Donc j'ai fait vraiment... L'enseignement était... C'était la glace. Tu vois quand tu manges le l'ice-cream. mais oui, c'était juste le dessert que je vous ai donné. Donc permettez-moi de partir. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. Sur Youtube, le nom c'est The Tiger Academy. Le même nom qu'ici. On va d'abord vous abonner aussi, ok. En attendant, je vous fais des bisous. Garantie, I can blow your mind. Bye. Bye.